Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus, je sais qu'un jour. Que le Seigneur nous bénisse richement. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous allons lire le psaume 34. Psaume chapitre 34, nous lisons la parole du Seigneur. Je bénirai l'Éternel en tout temps.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 « L'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge, craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la, et la faim,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 Le malheur atteint souvent le juste, mais l'éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur, le malheur tue le méchant et les, les ennemis du juste sont châtiés. L'éternel délivre l'âme, l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Nous nous sentons si bien à parler du bon vieux chemin Nous nous sentons si bien à parler du Seigneur Ainsi continuons, continuons à parler du bon vieux chemin Continuons, continuons à parler du Seigneur Oh, nous nous sentons si bien Sont Le diable n'aime pas cela. Le diable n'aime pas cela. continuer encore à pouvoir mmh, faire encore aujourd'hui c'est par ta grâce que nous sommes rassemblés, que nous pouvons encore être vivants aujourd'hui, mon sauveur, que nous pouvons encore tenir ferme encore. C'est vraiment ta grâce, mon sauveur. Merci vraiment pour cet amour que tu nous témoignes pour chaque frère et chaque sœur ici, avec autant de ailes, autant de joie, bien-aimé, Père, Saint Dieu, pour pouvoir te chanter la gloire de ton nom, bien-aimé, Père, Dieu, pour aussi en ta maison à toi, pour avoir communion et aussi à entendre ta parole à toi, mon bien mes Père, -Dieu. nos cœurs sont tournés vers toi, nos yeux fixés sur toi, mon bien-aimé, Père, Dieu, et nos s'est si tendu vers toi, mon bien-aimé Seigneur, parce que nous attendons de ta part vraiment des grandes choses, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous soupirons après cela, mon bien-aimé Père dieu de pouvoir vraiment avoir cette, cette, cette, dé, cette délivrance, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour que nous puissions marcher conformément à ta pleine volonté, à toi Père, pour mon frère et pour ma soeur, pour nos enfants, nos petits-enfants Seigneur. Nous crions en toi, notre Dieu. C'est pourquoi nous te demandons encore grâce encore ce soir, que nous puissions trouver grâce à tes yeux, de venir encore davantage nous parler, Père Saint-Dieu, et surtout de nous aider, que la parole... Soit gravé aussi en nous, mon bénémoine Père Saint-Dieu, pour que ta vie à toi soit vraiment aussi en nous, Père. Béni soit ton Saint-Nom pour tous nos frères et ça qui sont partout, Père Saint-Dieu, qui sont en connexion aujourd'hui et dans chaque lieu qu'ils soient, mon Père Saint-Dieu. Seigneur, que tu sois aussi avec eux, qu'ils soient aussi bénis et fortifiés aussi, mon roi. Merci pour ton Saint-Esprit, mon oh, bénémoine, Père Saint-Dieu. Nous sommes vraiment encouragés, soutenus, bénémoine, Père Saint-Dieu, parce que c'est vraiment le consolateur, mon roi. Sois vraiment béni et glorifié, mon roi. Tu es vraiment le divin modèle béni. Souviens-toi de nos pères. Notre ainsi prier, glorifier pour chaque antique qui a été chanté, pour la conduite encore ce soir, pour les témoins, tout ce que tu fais parmi nous, Père oh Dieu, nos soeurs, le jeune comme Agé, pas pâtes aussi aimant ta parole à toi, et percevant que l'avantage mon roi, la force nous vient que de toi, Père. Merci encore pour ce que tu fais, Seigneur. Malgré les combats, ils sont là, malgré les difficultés, ils sont là, mon aimé, Père oh Dieu, il soit aussi béni en ton nom, Seigneur Jésus. Nous te remercions quand nous t'avons ainsi prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit vraiment béni, qu'il vous bénisse richement, qu'il vous comble vraiment et qu'il soit avec vous. Vous pouvez vous asseoir. Il est merveilleux de pouvoir voir combien il est toujours là. À chaque moment que nous pouvons nous rassembler, il nous a fait la promesse d'être avec nous. C'est pour ça que nous, nous persévérons toujours dans ces choses et, et nous désirons vraiment un jour que nos yeux aussi puissent le voir, comme le cantique l'a dit, j'ai désir le voir, et, et c'est là, face à face. Et, et ces jours viendront, c'est que nous combattons pour cela, et nous marchons pour cela, et nous voulons pas reculer, mais nous voulons vraiment avancer. Que notre Dieu vous bénisse richement. Nous, nous avons cette joie de pouvoir voir que cette année est une année particulière. Vraiment, Dieu nous a bénis et il continue encore davantage à nous bénir aussi. Oui, ma sœur, nous avons la joie d'avoir encore un bébé. <rire> eh bien, dis donc, je crois que nous devons abattre les vies. Je disais au diable que j'ai dit il faut qu'on trouve une solution. Parce que Dieu nous donne vraiment des bébés. C'est merveilleux cela. Notre soeur Rebecca... Je donc beaucoup. Elle a, il a pouvoir nous donner la joie d'avoir un, un bébé. C'est une fille. Alors, elle, elle a appelé para, Paradise. Et, et, ça c'est le paradis. C'est la joie de son cœur et la joie de notre cœur aussi. Et chérie, parce que c'était dimanche, je pense. C'est dimanche comme je reste toujours recevoir. Et euh, j'étais en train de recevoir, et puis après, et je crois que j'étais seul à ce moment-là, et l'autre personne devait entrer, et je reçois un appel qui vient sur mon téléphone. Je pense que c'était vraiment l'après-midi passé. Et je regarde le téléphone, et je vois, on m'appelle, on me dit « Ah, papa, il y a un problème ici, et nous sommes avec euh, euh, Rebecca à l'hôpital, et ah, c'est pas facile ». Alors moi j'ai dit « qu'est-ce qui va pas ?» Il dit « mais nous sommes là depuis euh, le matin, les bébés ne vient pas et les douleurs sont tellement si fortes que Rebecca elle pleure là. Elle, dit, elle est dans un état très difficile, elle, elle est fatiguée, c'est douloureux et la sage-femme a dit que c'est encore un peu, mais et alors elle ne tient plus. Alors j'ai dit « mais vous m'avez appelé pour que je prie ?» J'ai dit <rire> « mais avec bonheur je je prie ?» Alors j'ai dit, euh, vous mettez les micros, ils ont mis les micros, je crois. Et alors je commence à prier. J'implorais la grâce de Dieu pour que Dieu accorde la grâce, que l'enfant vienne. Extraordinaire, pendant que je priais, j'entends un cri. Et le bébé est sorti. Et il avait la joie. Et puis il nous avons filmé la vidéo. J'étais avec mon bébé Et je voyais les bébés. Enfin, j'ai pas vu toi. <rire> il a bien couvert hein? et mais j'étais le premier hein, à avoir le, le privilège d'avoir ce bébé un hein, Paradise et j'ai dit oh là là Dieu nous a bénis on a, on a des beaux et ils en vient encore c'est une année particulière hein? ça c'est vraiment la grâce de Dieu et l'amour de Dieu à notre endroit nous allons donc remercier notre Dieu pour cette bénédiction Tendre Père et précieux, sauveur, nous sommes vraiment heureux. À peine que nous avons Yokebed, et voilà que nous avons aussi la joie. Oh Dieu, c'est vraiment une bénédiction extraordinaire, Père. D'avoir au Paradise aussi, bénémoine, Père Saint-Dieu, cet enfant que ta fille a eu à pouvoir attendre de tout son cœur, Père au dieu mais tu l'as aussi délivré, Père Saint-Dieu, de cela. mon soeur, béné -père, Il a la joie aujourd'hui, Père, de tenir sa fille dans ses mains, mon bénémoine Père. Oh, mon âme te loue et te glorifie. Nous sommes heureux de pouvoir réaliser combien tu nous aimes, Père Saint-Dieu, au travers de nos sœurs et nos frères. Père Tubissant. nous avons encore des enfants que tu nous donnes, mon bénéme, Père Dieu, parce que ils sont aussi les nôtres, mon aimé Père Saint-Dieu. Nous nous régissons parce que nous voyons que cet amour, tu le manifestes aussi à notre endroit, Père. Sois béni, Père Saint-Dieu, pour cet enfant et nous te bénissons. Nous te remercions aussi pour la maman aussi qui se porte bien aussi, Père Saint-Dieu, car nous te remercions parce que tu es toujours le même qui nous soutient. Béni soit ton Seigneur, Père. Merci parce que tu ne changes jamais. Tu es notre secours et notre soutien dans les temps difficiles, Père. Tu nous l'as montré aussi, Père, car nous t'avons prié. Au nom de jésus Christ, Amen. Il est bon, notre Dieu, et c'est pour ça que nous devons la crainte et aussi du respect, et enfin que nous puissions apprendre davantage à pouvoir recevoir, bénéficier de lui, effectivement, ce qu'il veut nous donner parce que Dieu veut nous donner comme l'Écriture le fait savoir, c'est son désir. Il veut aussi nous donner ce que notre cœur à nous aussi désire. Et nous prions pour que les Seigneurs nous aident à pouvoir rester dans ce chemin pour que nous puissions bénéficier. Dans ce monde dans lequel nous sommes, nous avons besoin qu'avant notre départ, que Dieu fasse vraiment à l'intérieur de chacun. Nous soyons vraiment pleinement satisfaits de Dieu, Amen. Amen. qui est vraiment au plus profond de nous-mêmes. Vous savez, nous voulons que les Seigneurs nous aident. Parce que, vous savez, plus on continue à pouvoir les servir, on remarque toujours qu'on ne fait pas assez. Alors, je voudrais que le Seigneur nous aide à ce que vraiment nous sentons aussi que nous servons notre Dieu. Chacun de nous, évidemment, c'est que nous avons ce Dieu. Nous voulons réaliser aussi que le Seigneur est content de nous. Et que dans notre intérieur, nous sentons, quand le Seigneur est content, nous sentons qu'il est. Parce que notre intérieur, effectivement, parce que les trônes de jugement, c'est là. Bah, vous savez, si notre cœur nous condamne, Maintenant, vous comprenez Donc, si notre cœur nous condamne, c'est ce qui veut dire que Dieu nous condamne aussi. C'est ce qui veut dire que nous ne sommes pas en ordre avec Dieu. Mais quand nous avons cette paix avec lui, nous nous sentons tellement si bien. C'est pour ça que nous prions que le Seigneur nous aide à ce que nous puissions faire les choses comme lui veut. C'est vrai, si nous nous regardons, évidemment, nous avons toujours et beaucoup plus souvent fait des choses selon notre désir. Si vraiment on peut faire quelque chose sur le désir de Dieu, mais c'est peut-être quelques pourcents. Mais en grande majorité, c'est toujours notre désir. On prie parce que nous avons un désir. On s'approche de Dieu parce que nous avons un désir. Et nous voulons que les seigneurs sont Nous voulons que le Seigneur fasse quand même notre désir. Vous comprenez Mais nous voulons être préoccupés. Et nous prions que Dieu dispose de nos cœurs, être préoccupé surtout par les désirs de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Seigneur, en cette journée que je commence, c'est vrai que je vais faire ça pour moi, pour ça, pour gagner ceci pour moi, mais qu'est-ce que je peux vraiment faire pour toi? Que cette journée de 24 heures ici, que je puisse au moins avoir réalisé que pendant 23 heures, j'ai fait pour toi peut-être pour seulement une heure, j'ai eu à pouvoir faire aussi pour moi, que ça soit pas renversé dans que seulement 30 minutes pour Dieu, et les 23 heures là qui restent effectivement, ça a toujours été pour moi, en fait. Nous voulons prier que Dieu nous aide, que réellement, ça c'est, c'est lorsque quelque chose s'est toujours passé. Il y a, Chacun, nous pouvons quand même réaliser une chose, c'est que pour que Dieu prenne place à nous, il faut que quelque chose se passe. De Timothée au chapitre 1, 1 c'est cela oui, et nous voulons lire à partir du verset 10, et puis nous allons être un peu court et puis nous allons partir. De Timothée chapitre 1 et le verset 10. Je suis content de voir Vladimir là. Or, oh, il a vraiment besoin que nous prions pour lui. Que le Seigneur le soutienne. Et je remercie Dieu de lui avoir donné une épouse comme notre sœur. Oui, c'est vrai, frère et sœur. Je suis confronté à cette situation presque tous les jours. Vous ne connaissez vous ne, vous ne. Mais quand je vous dis cela, c'est encore Cette femme-là, notre sœur Fanny, que Dieu la bénisse. Non, non, non, non, non, non. Non, non, non. Mon cœur est vraiment touché, mon frère et sœur. Priez beaucoup pour elle. Priez aussi pour son mari. Le diable, il fait tout ce qu'il peut pour pouvoir détruire ce que Dieu nous a donné aussi. Et à nous aussi, de pouvoir maintenant persévérer. C'est pour, euh pour ça, quand une famille, un frère ou une sœur, Traverse des moments difficiles avec ses enfants, ne critiquez pas s'il vous plaît. Amen. Ne parlez pas du mal de la personne parce que c'est votre frère. Les enfants de votre frère sont vos enfants. Vous parlez du mal de lui, c'est-à-dire que vous parlez du mal de vous. Et quand on critique ses enfants, on critique, on vous critique aussi parce que vous êtes tous de la même famille. C'est pour ça que lorsque un hein, frère, les enfants comme Vladimir ici, vous voyez, c'est c'est le fils de votre sœur et de votre frère. Aussi vrai que vous êtes maman aussi que quand votre fils souffre, vous pleurez, vous pleurez, vous pleurez, vous pleurez, c'est la même chose que la maman aussi ressent aussi dans son cœur. Perdre son enfant, ce n'est pas facile. Surtout quand on le voit, on le voit qu'il est en train de se perdre là, c'est aussi comme une mort pour vous-même. Alors, ayez de la compassion. Hein? Souffrez aussi pour vos frères et vos soeurs qui souffrent pour les enfants. Il est là, son fils, il est comme ça, il sait ceci, c'est les vôtres aussi. Si c'était les vôtres et qu'on parlait du mal, c'est si on vous tue encore davantage. Alors, ayons les sentiments qui étaient donc en Christ Jésus, notre Seigneur. C'est ce que Dieu attend de nous, effectivement, aussi. Dans 2 Timothée, donc, au chapitre 1, nous lisons à partir du verset à 10. Bon, je voulais peut-être commencer, que tu me pardonnes. Je vais commencer euh, à partir du verset 8. et 10. dit, pardonne, Souviens-toi de Jésus-Christ issu de la procédé de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lesquels je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin que eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est vraiment certaine. Si nous sommes morts avec lui, eh bien, nous vivrons certainement aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Et si nous le renions, lui aussi nous reniera. Mais si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Nous voulons te dire merci, mon Père, pour ces moments que tu nous donnes en cet instant pour que nous puissions vraiment être dans ta maison, te louant, chantant les chants, les sions pour ta gloire. Et nous te remercions vraiment pour ces enfants, ces jeunes que je vois toujours ici avancer pour louer ton nom. Seigneur, nos cœurs sont vraiment touchés parce que quand on voit cela, on voit vraiment que tu es à l'œuvre, mon béni, mon Père Dieu, que tu sois béni pour cela. Et quand je vois aussi mes frères et sœurs qui se déplacent en quittant chez eux à la maison, malgré les travaux, malgré les difficultés, nos sœurs âgées aussi, Père Dieu, malgré les difficultés de marcher, ils viennent toujours dans ta maison à toi pour pouvoir te louer. Mais c'est parce que je crois qu'ils ont la foi en toi, mon sauveur. Merci pour ce que tu fais pour nous, Père Dieu, pour chacun de nous et de nous encore davantage que nous puissions avoir vraiment un cœur bien disposé pour entendre et que tu puisses vraiment aussi agir pour nous. Quand nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, ça, c'est cet homme ici qui donne ses conseils dans les scènes écritures pour nous montrer effectivement aussi que nous devons vraiment être conscients et, et aussi surtout prendre vraiment garde. La manière dont nous marchons, nous avançons effectivement aussi avec le Seigneur notre Dieu. Parce que au bout, effectivement, donc à la fin de la course, effectivement, il y a une couronne qui attend. C'est pour que nous comprenions que tous ces, ces efforts que nous faisons en réalité aussi, et si nous le faisons effectivement de, de la bonne manière, parce que je crois que c'est dans cette partie de, de l'évangile où lui-même dit au verset 4, il dit, il dit verset 5, mais l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu donc suivant le règle donc euh, s'il a fait tous ses efforts et qu'il n'a pas fait cela selon le règle et la souffrance que le endurée n'a pas servi à quelque chose parce que il ne peut pas être couronné c'est pour ça que lui-même aussi dans dans le livre de toujours je pense que c'est euh, Corinthiens je pense que ça cela dit mais dit mais il dit je fais tout pour avoir par à, à, à l'évangile. Il ne dit pas ça pour pouvoir peut-être amuser la galerie, effectivement, mais non parce qu'il est il est conscient que Dieu c'est pas un dieu sentimental. Non, c'est la vérité, mon frère et ma soeur. Dieu est un Dieu exigeant. Parce que nous l'avons lu ici à un moment, est-ce que pouvez-vous comprendre effectivement que il est ce Dieu plein d'amour, de compassion Vous savez cela Et puis c'est Dieu, il et, et dit à ce que Saül puisse partir et, et vouer par interdit, même le nourrisson à la mamelle. C'est beau que vous compreniez qu'effectivement que on peut pas s'habituer et penser que Dieu il a les, non, non, non, c'est un Dieu. C'est toujours un mystère avec lui. Donc, il faut que nous puissions vraiment nous aligner selon ce que lui, il a eu à prescrire, effectivement. Si, dans l'Ancien Testament, il pouvait dire qu'effectivement que celles-les vides toucher l'art de l'Alliance, et que nous voyons que là, il a veillé, malgré que les gens étaient distraits, qu'il y a un, un autre lévite qui a touché, mais qui est mort sur place, et qui veut dire que c'est dû à des règles qui ne pas qu'on déroge. Donc, effectivement, il peut pas changer ses sentiments, en fait. Et si, dans cet espace de temps dans lequel nous sommes aussi, il nous montre effectivement aussi son caractère et, et sa façon de pouvoir aussi agir, en fait que nous, nous puissions davantage nous, nous aligner. Nous, nous allons nous rentrons chez nous à la maison. Si c'est chez nous, alors nous devons connaître les pères que nous avons. Et sa façon de pouvoir réellement aussi agir, effectivement. Et comment Parce que ces choses sont ancré, effectivement, aussi en nous. Donc, nous pouvons pas faire des choses avec désinvolture, parce qu'on dit, bon, on le connaît, parce que on le chante, effectivement. Non, n'oubliez pas qu'il a un caractère. N'oubliez pas qu'il a des principes, effectivement, et que dans ces principes, effectivement, il ne dérouge jamais. Donc, quand on arrive à pouvoir faire quelque chose, effectivement, qui n'est pas dans l'alignement, effectivement, on peut courir, effectivement, et arriver au bout du Seigneur, j'ai fait mais il dit, vous vous souvenez de cela dans les scènes écritures, dans le livre de Matthieu au chapitre 7 Vous avez entendu, non Et je crois que c'est le verset 21, c'est le verset 22. Qu'est-ce qu'il dit effectivement Matthieu 7 Il nous dit quelque chose. Dit, Plusieurs viendront en ce jour-là et diront, Seigneur, Seigneur, ils ont appelé Seigneur. Sur cet état comme nous, nous le faisons aussi. Et c'est d'ailleurs là que disons qu'il a toujours raison. Et, et c'est dans le Corinthien, ou 1 Corinthien chapitre 12, je pense que c'est cela aussi, hein, où il dit « Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. » C'est la vérité, non Mais bon, que ça veut dire que pour que tu reconnaisses que Jésus est vraiment Seigneur, Hein, il faut que le Saint-Esprit soit passé par là. Et qu'il l'ait, effectivement, c'était aussi révélé, qu'il l'est vraiment. Alors quand tu l'appelles Seigneur, c'est un poids pour toi. Mais autrement, frère et soeur, ce que la plupart de tous, nous ne faisons que répéter. Jésus est Seigneur, à la gloire de Jésus. Mais en fait, tu ne sais pas ce que tu dis. cest dire que c'est pour que nous comprenons que c'est dans tout ce que Dieu fait, qu'il veut que ça se fasse pour lui. Il faut pas des habitudes, il faut pas de perroquisme en fait. Il faut que, comme un sacrifice de bonne odeur, nous nous offrons, nous, en fait, à Dieu. C'est cela la chose que nous sommes toujours et, et qu'on nous rappelle, effectivement, aussi, pour que nous puissions pas avoir, effectivement, des, des habitudes en fait dans, dans les services dans les services de Dieu parce que nous sommes appelés à être là pour servir Dieu vous soeurs, frères aussi, effectivement aussi j'ai toujours insisté sur ce point là pour ne pas dire simplement que c'est forcément prêcher la parole de Dieu pour servir Dieu non, non, vous pouvez servir Dieu chacun de nous doit servir Dieu selon la tâche que Dieu lui a accordée donc il faut que nous soyons conscients. Mais non, dans cette tâche-là, quand on est fidèle dans, dans le moindre chose, effectivement, que Dieu nous a accordé, la garde avoir, alors Dieu peut nous confier effectivement aussi des grands. Donc dans la marche effectivement avec lui, c'est comme il ne le fait pas effectivement. Il dit, Mais si, comme nous l'avons dit dans le verset, il dit cette parole est vraiment certaine. Si si nous sommes morts avec lui. Il faut qu'effectivement, que nous soyons conscients que c'est une condition sine qua non, c'est-à-dire une exigence qui vient de Dieu. Si on n'est pas mort, on peut faire tout, parce que vous pouvez toujours savoir, parce que vous êtes instruits, je pense que c'est cela ce que vous êtes par la grâce du Seigneur, qu'il y a l'onction sur l'esprit de l'homme. Et ça vous fait chanter, ça vous fait tout, ça vous fait ça vous fera tout ça. Mais votre âme reste toujours sauvage. Oui, oui, oui, bien sûr, c'est cela. Et ce qui est important, c'est de pouvoir réellement remarquer, effectivement, qu'en vous, vous avez quelque chose qui recherche toujours à s'aligner selon la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas chercher des choses, mais de voir qu'on vous dise, des choses qui doit vous flatter. Non, non, vous n'avez pas avoir besoin de cela. Non, parce que l'apôtre Paul dit, « J'ai très durement mon corps, j'ai besoin de quelque chose. » Que quand Dieu regarde, qui, regarde comme ça, il se voit dedans. Amen. Que Dieu te bénisse, ça. Donc, c'est, nécessaire que vous que nous puissions comprendre que il est donc nécessaire quand on dit que si nous sommes morts avec lui, ça dit que on est identifié à sa mort. C'est comme ça que je pense que dans le livre de Romain, effectivement, que, nous, il nous fait part, effectivement, en ce qui concerne que nous, nous tous qui avons été baptisés en, en Jésus-Christ. Donc, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. Et enfin, vous connaissez, nous Que nous fassions quoi Nous marchions, pas comme nous étions, mais en nouveauté de vie. Donc, nous, si on avoir une nouvelle vie, cette nouveauté de vie, ça veut dire quoi Mais c'est en fait la vie de celui qui vit maintenant en nous. Comme l'apôtre Paul le dit bien, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, il dit donc, si donc nous sommes morts avec lui, alors soyons aussi certains, parce que il faut que ta mort à toi soit constatée. D'abord, effectivement, par toi-même, évidemment, ce que tu dis, en tout cas, je suis mort, parce que, aujourd'hui, je ne peux plus faire ce que je faisais il y a longtemps. Et même si on vient me montrer encore par les miroirs, et tout ne fait rien, un peu comme moi, on peut encore passer encore des crayons, et si je dis, ah, dis donc, non, ça, ça passe plus chez moi. Non, pour moi. Ne vous fâchez pas, hein? Donc ça, ça passe plus chez moi. Mes lèvres ont la couleur que Dieu les a données, mais il n'ont pas donné des lèvres avec des couleurs tellement rouges qu'on a fait le cœur dessus. Bon, ils ont le cœur naturel, quoi. C'est vrai, vous, vous sortez ici, vous êtes bien, quand vous êtes quelque part, et puis on vous voit sur les réseaux, c'est triste, frères et soeur. Donc, vous, vous, vous avez, vous connaissez les problèmes de la femme de Lot. C'était une femme qui vivait dans, vous connaissez bien, non? Mais maintenant, on lui a dit, mais Seigneur, t'as une grâce, maintenant, parce que les anges sont venus vous parler, effectivement, parce qu'il y a un homme qui était donc juste là, ton mari. Et c'est, ce Lot, c'est vers lui que Dieu envoyait, parce que il savait que son, son nom, c'était Abraham, effectivement, il, il était il aimait, parce qu'il dit, mais non, non, j'aime Abraham aussi. Il dit, « Seigneur, s'il y en a 50. » Ça, c'est un homme qui aime les autres. Il sait que Dieu a décidé de pouvoir détruire Dieu parce que... Ah, le temps. Je dis aujourd'hui, frère, nous allons être courus parce que dimanche, je crois que vous étiez un peu long. Et aujourd'hui, nous allons être courus pour entrer chez vous à la maison. Que nous prions que Dieu nous aide parce que, bon, ça c'est... Mais nous aimons Dieu. Et, et, et Dieu, lui, qui voulait directement aller pour pouvoir détruire là. Il dit, je passe quand même par Abraham. Dieu aime quelqu'un qui attendrait aussi. Il savait qu'Abraham était... Vous connaissez les chrétiens? Hein? C'est dans Genèse chapitre, 26, 22, je, sais pas, je pense, 18, je crois que c'est là que Puis il faut voir comment il parle. Jésus, dit qu'Abraham, qu'il sera. Dieu connaissez. hein Et ce qu'il enseignera à ses enfants, il dit, je ne vais pas passer. Il dit, je demeure ici avec Abraham. Et Abraham aimait Dieu aussi. Oui, ce que Dieu ne peut pas vous laisser. Oui, vous êtes la C'était d'Abraham. Et aussi la foi d'Abraham, l'amour d'Abraham, même si la promesse tarde. On un pas pour dire Seigneur, en ton temps, mon Dieu. Cette sémence là vous l'avez. Mm -hmm. Ce n'est pas pour rien qu'on nous en parle effectivement dans ce qu'on a en rapport avec la patience Ok, Abraham était patient. C'est pour ça quand vous êtes dit, ah Seigneur, ça fait deux ans que je suis Seigneur, pas ans, non, non, non, non, trois ans, ça fait quatre ans, cinq ans. Ma sœur, mon frère et ma sœur, j'ai toujours dit, j'ai dit Abraham a attendu un an, deux ans, trois ans, quatre, ans. <rire> cinq, six ans, c'est ça. Oui, le... Pendant vingt heures, vous vous avez déjà attendu pendant vingt-cinq ans. Vous abandonnez, vite mais lui non. On dit que espérant contre toute espérance. Donc, Dieu, Dieu nous aime. Que Dieu vous bénisse. Les venons, nous allons prier. Que Dieu vous bénisse. Je dois respecter le principe de temps. J'ai dit, Seigneur, aide-moi que je puisse pas les laisser partir en retard ou trop longtemps parce que je veux pas qu'ils me remettent aussi ainsi. Je veux qu'ils puissent arriver à pouvoir retourner à la maison. Que Dieu vous bénisse. Et si nous sommes morts avec lui, nous devons être certains que nous vivons aussi avec lui. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Tendre Père est précieux Sauveur, que ce merveilleux d'être dans ta présence, mon roi, de pouvoir vraiment te servir et aller de l'avant et pour pouvoir aussi parler de toi. Tu nous montres réellement combien nous devons marcher avec toi, Père. Ce peuple est à toi. Ce peuple t'appartient, Seigneur. Vois combien, Seigneur Jésus, ils avaient tellement aussi la soif de pouvoir entendre parce que nous avons quitté nos demeures, parce que nous nous avons ces désirs, mon bénéme Père, saint Dieu. Et tu vois aussi, quand on peut voir l'état de ton peuple, mon bien Père, tu sans Dieu. C'est vrai qu'il y a des jours, parfois, nous sommes amenés à pouvoir aller, à prendre du temps, mais parfois ils comprennent pas que c'est toi qui veux cela pour que réellement il soit enraciné dans les choses et fondé aussi et inébranlable dans la foi parce que, oh Dieu, la foi vient de ce qu'on entend. C'est pour ça que tu nous donnes cela, mes Père oh dieu parce que pour partir dans l'enlèvement, il faut la foi, mes Père au oh Dieu. Oh Jésus-Christ, mon roi, il nous faut la sémence, il nous faut la parole pure dans notre intérieur. C'est pour ça que tu nous retiens, mon mes Père au oh Dieu. Je prie pour ce peuple, mon roi, qui soit instruit, mon bénémoine, Père au oh Dieu, qui comprenne aussi cela, Père oh Dieu. Et ce soir. Nous te remercions, Père Dieu. Tu es notre Père. Tu es celui qui nous instruit davantage, mon bénémoine, Père saint Dieu. En nous montrant le chemin, la voie que je dois mes mon béné Père Saint-Dieu. Nous te supplions, nous implorons ton soutien et ton secours. Seigneur, apprends-nous à pouvoir marcher avec toi. Instruis-nous encore davantage, mon roi. Nous t'aimons, oh notre Père Céleste, notre Dieu. Nous avons cette soif, mon mes Père. Ce que toi tu dis est vraiment vrai, Seigneur. Si nous sommes morts avec toi, mon Jésus, mon sauveur. Nous vivons certainement avec toi, parce que ça ne peut pas manquer, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que ta vie est en nous, mon bien Seigneur, et c'est vrai et c'est vrai, Seigneur fais-nous grâce, fais-nous grâce, mon roi nous voulons pas regarder en arrière, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, nous voulons regarder et persévérer dans la carrière que nous avons devant nous bien aimé Père Saint-Dieu, oh Dieu l'appel qui a rétenti, mon bien-aimé Seigneur Jésus oh Dieu, pour que nous puissions rentrer aussi à la maison, il faut que nous soyons préparés mon roi, parce qu'un témoignant d'être les dans ce monde, mon béni, mes personnes au Dieu. Seigneur, merci pour ce que tu fais, Seigneur. Merci pour les écritures que tu ouvres encore davantage, mon roi. Nous te sommes vraiment reconnaissants, en notre Dieu. Merci pour ta bonté, Seigneur. Garde ton peuple, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Protège encore davantage, mon roi. Et garde fidèle dans leur cœur, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Augmente encore davantage, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Et garde cette soif, mon bénémoine, Père Augmente encore davantage, mon roi. Qu'ils soient pas découragés, mon bénévole Père Saint-Dieu. Mais qu'ils soient fortifiés, mon roi. Sois béni, Sois exalté, mon Seigneur. Garde-les sur le chemin de retour. Merci. Oui, sauveur béni. Nous te remercions encore. Nous rendons gloire à ton Seigneur. Garde ton peuple, Père, et, et sois béni pour uh, la soif qu'ils ont aussi, Père Saint-Dieu, de pouvoir davantage apprendre à et de marcher avec toi aussi, mon béni, mais Père Saint-Dieu. Merci, merci, mon sauveur. Merci, merci, merci, sauveur. Oui, tu le calme, mon sauveur, et aide-nous, Père. Merci. Merci. Tu l'es, mon sauveur. Merci, merci. Nous te croyons, mon sauveur, et nous avons besoin de toi. et Nous avons besoin de cette force, mon sauveur, et de ce soutien, de ce secours encore, mon Seigneur. Garde-nous encore, mon béni, mon Père. Garde ton peuple, mes frères qui sont à la technique, mon béni, mon Père, c'est au oh Dieu. Frère Samuel qui interprète et tous tes serviteurs ici, Père Saint-Dieu, tes servantes aussi, mon Roi, que tu sois béni pour cela. Oui, que tu sois béni, mon Roi, que ton nom soit exalté encore aujourd'hui. Sois béni, qu'ils soient tous en bonne santé, Père, oh Dieu, être renouvelé, mon Roi, parce que c'est ton peuple à toi, Père, et tu as dit que tu tu veux qu'ils qu prospèrent, Père, tout temps, temps. c'est vrai, Père, oh Dieu, et que son, les rames prospèrent, béni, Père Saint-Dieu, et qu'ils soient en bonne santé. Sois béni, garde-les sur le chemin de retour. A nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu vous bénisse. Amen. Vous connaissez ces cantiques Le signal de Amen, la victoire Amen. Amen. déjà Amen. au Amen. ciel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu connais mon grand Merci. Euh, c'est le numéro 80, numéro 80 dans les chambres. 80 le Signal de la victoire, déjà mis aux cieux la couronne de. I yeah. yeah. yeah.